pendant 24 heures avec moi super journée super intéressant oui j'ai assez de narcissisme pour croire que ma vie est super intéressante Matinée. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo 24 heures avec moi. Meilleur intro de YouTube. Hein. Je commence mon intro, je suis en train d'étendre mon linge. Enfin. Ça montre bien la journée que vous allez passer J'ai voulu faire cette vidéo euh, 24 heures avec moi Parce que euh, c'est une vidéo qui m'a été demandée sur Instagram pas mal de fois Notamment parce que je suis étudiante Et puis c'est tout en fait Vous allez voir que la vie euh, d'Android Phoenix Et de toutes ces euh, personnes youtubeuses Qui ont des vies fabuleuses hein, Je vous l'accorde Et bien loin de ma réalité personnelle Pour ceux qui me connaissent pas donc Je m'appelle Léa J'ai 25 ans Je suis étudiante Je fais euh, aussi youtube à temps plein mais Et je ne peux pas bouger autant Parce que bah, les études ça se prépare donc j'ai vécu ma meilleure vie de youtubeuse avant ces périodes là et puis après j'ai décidé bah, de me poser en plus c'était bien il y avait la hype et tout maintenant bah, je fais ma petite vie tranquilloute dans mon Toulouse j'ai fait le choix il y a un an il y a deux ans un an et demi maintenant de plaquer mon rêve parisien parce que j'étais en train de chercher un appartement sur Paris pour euh, vivre YouTube à fond et puis finalement revirement de situation euh, j'ai eu plein de choses qui me sont arrivées et qui m'ont amené à me dire Fuck, euh, YouTube ça te casse les couilles, même si vous ne me cassez pas les couilles. Qui m'a amené à dire non, en fait t'as pas envie de faire ça, ça te saoule ce monde. Donc j'ai participé à plein de choses où il y a plein de choses qui m'ont gêné dans YouTube et je me suis dit non, fais pas ça. Ce que tu vas faire, ma petite Léa, c'est que tu vas t'acheter un appartement à Toulouse et tu vas reprendre tes études. Quand j'annonçais ça à mes parents. J'ai jamais vu des parents aussi contents. Et du coup, ben bah, voilà, aujourd'hui je vous embarque là-dedans. Vous allez voir ce que c'est ma, ma journée type. Ouais, ça va être carrément une journée type de partielle Et avant de commencer, euh, vous m'avez lancé un challenge que j'accepte. Clairement, en utilisant que des produits faits soi-même, j'accepte. Donc euh, je vais commencer aujourd'hui à recenser tous les produits que j'utilise au quotidien et qui demandent bah, de l'achat, la lessive, le gel douche, le truc pour laver la vaisselle, etc. Donc aujourd'hui et dans les jours à venir, je vais essayer de trouver autour de moi tout ce que j'utilise au quotidien et qui peut être refait pour que je puisse acheter les substituts et recréer tout moi-même donc voilà c'est une grosse journée pour moi je suis bien dans les horaires je pense qu'il est 7 heures donc sur ce je vous emmène dans ma séance de torture quotidienne alors ouais ma tenue à vient de chez euh, Océan Apart c'est trop cool parce que je vous demandais d'affaires de sport alors que j'en porte jamais non je comprends pas cette marque elle a sponsorisé 300 000 personnes j'en peux plus d'en votre parler ça a l'air super mais pourquoi vous sponsorisez des gens qui font pas de sport surtout que les meufs elles le citent 300 fois par story par vidéo en mode oh là là, ça c'est trop mon femme et surtout je me dis mais meuf tu fais pas de sport bref pour ceux que ça intéresse actuellement je suis euh, quand je filme cette vidéo à la dernière semaine de sport donc ça va faire deux mois que j'en fais, après le bilan euh, des tous les changements et tout dans une vidéo je suis hyper contente de tout ce qui de tout ce qui en découle, j'avais peur de trop maigrir et pas assez me gainer etc etc donc finalement je suis hyper contente mais euh, je vous en parlerai pas dans cette vidéo maintenant Alors, on attaque Insanity la dernière semaine hein. On dirait jaunes j'ai les cheveux dégueulasses. Euh, C'est un parti pris de ma part, sachant que euh, cette semaine je suis en semaine de révision. J'ai clairement grave envie de laisser mes cheveux gras pendant toute une semaine pour les nourrir et les hydrater à fond. Donc ouais, je me suis pas maquillée, le j'ai les cheveux dégueulasses, je suis pas YouTubeuse beauté, moi je suis meuf lambda. J'ai commencé à faire une liste de choses dont j'avais besoin, donc euh, dentifrice crème d'attente, shampoing, euh, après shampoing et déodorant. Ça va être si dur les gars Il faut aussi que je fasse le liquide vaisselle, la machine à laver. Donc si vous avez des conseils des des astuces et tout ça à me donner si vous avez des recettes etc ou des sites à me conseiller n'hésitez pas à le mettre et franchement si vous venez faire le challenge avec moi qu'on se soutient tous mutuellement ça va le faire donc aujourd'hui mission ceci alors ceci est un déodorant c'est vraiment le meilleur déodorant que j'ai pu tester dans ma life un déodorant solide genre je veux dire que quand je mettais ça j'avais pas euh, de transpi pas d'odeur bah, du coup on va le re remplir mais on va tenter de faire une recette donc on va la faire ensemble pour ce tuto il faut du bicarbonate de ça de sac qui est donc de la fécule de pomme de terre, Quoi, orange, citron. Ouais, voilà. Ça, ça. Et ensuite, faut prévoir tous les récipients pour faire cuire ça au bain-marie. Bon père ben J'ai l'impression d'être dans le narcos. Ah, il faut faire du bain-marie. Évidemment, moi, le bain-marie, c'est le micro-ondes. Mais on va essayer de faire les choses bien. Hein, qu'on va faire C'est que dans une casserole, on va mettre... une casserole qui est en train de chauffer. On va mettre ça, qui est pour tamiser la farine. Et ça par-dessus, qu'on va mettre dans l'eau comme ça pour faire chauffer le truc. Je vous jure, Pablo Escobar n'a qu'à bien se tenir. Hein. Qu'est-ce qu'il nous faut 10 grammes de ça. Vas-y, on va faire le double. Je suis chaud. Il nous faut 8 grammes de bicarbonate, soit du coup 16 grammes. Ah, mais ça coule en dessous. Euh... Il faut de la fécule de patate. Oh non, ça va être encore le bordel chez moi. Oh C'est pas grave. C'était pas du tout ça comme ça qu'il fallait le faire, mais on s'en fout. C'était une très mauvaise idée, mais bon, tant pis. Franchement, c'est pas hyper écologique hein, de faire chauffer autant d'eau pour euh, faire 20g de déodorant. Mais... Vas-y, le bain-marie, c'est vraiment chétane, Genre, ça dure 8 ans, là. Et voilà. Évidemment, on s'en sert pas comme ça, on le ferme et on le met au fridge. Bon, expérience terminée. Je vous laisse, euh, je vais aller chez le docteur. J'ai un rendez-vous médical pour un truc qui m'inquiète de ouf. Sachant que je sais pas, je sais pas du tout, euh... voilà, j'espère que c'est pas très grave ce que j'ai. Je me suis endormie, donc il est 14h30. Hein. Je fais la sieste tous les jours. Depuis que j'ai 17-18 ans, je pense. Euh, entre 20 et 30 minutes. C'est donc je ne peux pas tenir une journée entière. Waouh oh, Ah ça sent trop bon. Par contre j'ai beau maigrir, euh, le double ventre, euh, il a campé chez moi. Hein. Je suis à une semaine des partiels, donc mes partiels commencent lundi prochain. Comme j'ai fait dans mes vidéos des révisions, j'ai euh, prévu un mois. Je pense que oui, il faut s'aérer l'esprit, mais il y a s'aérer l'esprit et s'aérer trop l'esprit. Le problème, c'est que quand je commence à m'aérer l'esprit, mon esprit revient plus. Il part en vacances, il vient pas au partiel. Donc, non. Pour ceux qui me demandent et qui ne savent pas, j'ai donc eu mon S1. Je vous parlerai de tout ça quand j'aurai tout, tout, tout, tout terminé. Pour vous, ça va être le moins intéressant de la journée parce que je vais faire que réviser jusqu'à 18h. Bon, il est actuellement 16h30. C'est l'heure du goûter! Bon, il est 20h, j'en peux plus, il n'y a plus rien qui rentre dans mon cerveau J'ai réussi je à, à me laisser distraire Enfin un truc de candidat de télé-réalité qui m'a sacrément énervée Message affiché, genre des pervers narcissiques Ouah ça m'avait l'air, il est 20h, donc je me suis dit t'arrêtes Je me suis dit je vais essayer de faire du houmous J'ai pas le mixeur mais je vais essayer de le broyer moi-même, j'aime beaucoup trop le houmous Let's go cuisine, alors oui vous me voyez trop dans ma cuisine Mais c'est quand même l'endroit où je passe le plus de temps en fait Mais il est en train de manger des plantes sèches derrière vous là Et puis il met des coups de queue dans tout ce fou Et bien voilà comment se termine ma journée. Il est actuellement 23h30. Je suis sur mon lit avec mon chat. Demain, je le réveille à 8h à la place de 6h30. Ça va me faire du bien. Et puis, et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air. Et si jamais vous, vous voulez d'autres vidéos dans ce style, même si bon, je suis à peu près tout le temps la même chose. Quoique, quand les passages seront terminés, j'aurai une nouvelle routine. Ah, aïe, aïe, Pute que tu es. Jouer avec son chat sur le lit, c'est comme ça. monsieur prend ce lit pour son territoire. Donc quand je viens dessus, il me défonce. Oh putain oh. Non, non, les yeux trop ronds, là, pour... Euh, quand vous chat a les yeux ronds, c'est qu'il a, il a... envie de jouer. <rire> Montre ta vraie nature. Là, je fais pas la belle, hein, si je tends un bras. Voilà. Stop. Jumpy, stop. frérot stop. Jumpy. Non. Non. Et on a donné la bête. Oh, mmh, elle est douce.